Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui un nid de frelons européen qui est situé derrière le volet Donc je vais rentrer à l'intérieur et on va aller voir ça A de suite Bon voilà, je suis à l'intérieur de la maison, donc le nid est au niveau de la fenêtre, donc c'est un peu sombre, on va essayer d'éclairer et d'ouvrir le... les volets. Vous wow, voyez, yeah. il est magnifique ce eh? mm -hmm. Okay. magnifique énorme ce nid énorme énorme on va essayer de regarder l'intérieur petit selfie bonjour les frelins, vous passez sur internet comment ça va Vous voyez ce nid, ce deux pots de fleurs, derrière appuyé sur un sac je sais pas de quoi. C'est vraiment impressionnant ce nid, comment ils l'ont fait. Hein. Il est vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est une maison un peu abandonnée, hein. donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'habitation, que les frelons ils ont pu euh, faire leur nid tranquillement. Ça reste des frelons européens, c'est nécessaire pour la nature, mais là il était vraiment un endroit hyper dangereux. Vous entendez ce bruit Bon voilà les DD, on va laisser le produit agir. N'oubliez pas d'aller vous abonner, d'aller sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt les dédés.